à sa façon de voir à Dieu. Nous le remercions vraiment ce soir pour sa présence, et le de grâce que nous avons trouvé, pour, pour qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse aussi disposer nos cœurs, pour pouvoir aussi l'entendre. L'écriture dit, l'homme ne pourra pas de pain seulement de parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a aussi pourvu et disposé aussi de la nourriture pour nous afin que dans un temps comme celui-ci, nous puissions réellement avoir cette nourriture qui est une nourriture autant que au nous le sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce. C'est vrai, comme m'a bien aimé ça pour le prier les hommes peuvent changer les circonstances aussi, mais Dieu ne change pas, il est toujours le même, et il est bon pour, pour nous qui, qui croyons, parce que nous avons expérimenté aussi sa bonté et aussi euh, sa grâce dans notre vie aussi. Aujourd'hui c'est encore un jour de grâce, qu'il nous a accordé pour pouvoir nous retrouver ensemble, avec nos frères et soeurs aussi qui sont venus de loin, et Dieu le bénisse beaucoup. C'est très touchant de pouvoir avoir les kilomètres de distance parcourus afin que nous puissions avoir cette communion autour de la parole de notre Seigneur. Nous voulons prendre une portion de l'écriture dans les livres de Luc au chapitre 24. Luc, chapitre 24. Heures. Donc disons, à partir du verset 1, Luc 24, verset 1, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre des grands matins, et portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. et étant donc entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient que pensez de cela Voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis donc de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui Amen. est vivant Il le voit ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Amen. Messieurs sauveurs, nous voulons te dire encore merci ce soir pour cette grâce que nous pouvons nous retrouver ici, Père. Merci encore pour ce que tu fais pour nous, Père, et pour ce moment béni, Père. Dieu, tu as commencé avec nous, par la parole de notre précieux frère Ju. Tu aussi manifesté cet amour béni, Père, ta présence divine, Père. Et nous t'emplons la grâce de encore nous donner encore la portion de l'écriture ce soir. Je suis nous parler encore parce que nous voulons apprendre de toi. Je remercie encore pour tout, mais pardonne-moi de mes péchés. Je vous voulez aimer, mes personnes. Encore moi la grâce, nous avons besoin de cela pour que tu nous parles tous, et de nos pères. Je t'ai ainsi prié, sur le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous pouvez le remarquer, alors que le corps était déposé dans, dans le tombeau, comme cela a été fait, il fallait que ça soit fait rapidement parce que le sabbat était donc à l'approche et qu'il fallait que tout soit fait. C'est ainsi qu'il a été donc déposé dans, dans ces sépulcres-là. Et comme nous avons pu voir ces tableaux l'autre fois, comment le passant et les religieux s'est moqué de lui. Il y avait donc ce découragement parmi euh, ses disciples qui se posaient donc beaucoup de questions euh, et il se disaient que euh, vraiment c'était donc de lui dont nous pensions que réellement il allait relever, que Israël, qu'en principe, ceci ne devait pas arriver à pouvoir se passer. Il y a eu en fait parmi ceux qui marchaient avec lui les troubles dans le cœur, les découragements aussi dans, dans le cœur et le désespoir, c'était donc. Instantané. Et voilà que l'Écriture nous fait savoir une chose. Le premier jour de la semaine, parce il y avait une raison pour laquelle ces sœurs ne sont pas parties directement, parce que le corps était donc déposé dans les sépulcres. Et nous allons le savoir quelle est cette raison en question. C'est dans le chapitre 23 nous lisons effectivement à partir du verset 50 il dit il y avait donc un conseiller nommé joseph homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et au sac des autres il était donc d'alimenter la vie de juifs, et il attendait le royaume de Dieu cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus et il les descendit donc de la croix dans d'un seul et le déposant, effectivement, dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer, vous voyez Donc, le sabbat allait commencer et comme vous savez que le jour du sabbat, on ne peut pas travailler. On ne peut rien faire, on doit se reposer. Donc, avant que le sabbat ne puisse arriver à pouvoir arriver, donc on se dépêchait effectivement pour que le corps soit déposé effectivement dans le sépulcre. Alors, le verset 54 dit c'était donc le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Verset 55. Le femme qui était venue de la Galilée avec Jésus accompagnèrent donc Joseph de le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. » Ça me touche toujours, frères et sœurs. Et on voit que ce sont donc ces femmes-là, ces sœurs là qui étaient même quand les disciples étaient avec le Seigneur. Ils N'hésitez pas à le de toujours là parce que c'était ces soeurs là qui servaient le Seigneur. Et voilà que là, même euh, lorsqu'il était donc suspendu entre ciel et terre et crucifié à la croix, et, et ils étaient là en train de pouvoir aussi observer, et ils étaient tellement tristes aussi, et, et quand Joseph est venu, tout cela fait abandonné. Joseph est venu pour prendre le corps, et ils ont suivi, je avec le corps effectivement, pour voir là où ce corps-là allait être déposé. C'est toujours merveilleux, frère et soeur. Jésus, j'ai regardé, dit, « Seigneur, mais quel amour !»« Quel amour !» Alors que cet homme ici était vraiment méprisé de tous et le saint l'avait rejeté. Tous ceux qu'on savait que c'était des puissants, qui, l'autre les c'était des hommes qui servaient Dieu, l'avaient tous abandonné. D'abord, c'était eux qui ont voulu la mort jusqu'à ce qu'elle vers les autorités. Mettez-vous cela un peu en tête, frères et sœurs, les autorités. C'est-à-dire que, voyez un peu comme dans les pays dans lesquels nous sommes. Donc, on a amené les forces des autorités, les autorités, le dit bon, il faut qu'ils soient crucifiés. Il était devenu comme en fait qu'un ne pouvait même pas s'approcher. Parce que tout le monde, les religieux l'ont abandonné, les autorités aussi, effectivement. Et là même, pendant qu'il était même là, crucifié, on le, on le se moquait de lui. On le méprisait, effectivement, ainsi est suite. Donc, il n'y avait pas une raison pour pouvoir, pouvoir s'approcher, parce que si on s'approche de ben, lui, on est aussi plus dans, dans tout ce qu'il était, était, de cette manière vieille. Vieille. Donc, un homme normal, une femme normale, devrait simplement s'en débarrasser de loin. Je ne vais rien avoir à faire avec un, un homme qu'on critère comme ça, un homme dont on parle effectivement, ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais elles n'ont non. elles pas regardé ce que les ont regardé. Elles n'ont pas regardé ce que le gouvernement a regardé. Elles n'ont pas considéré ce que les hommes ont considéré. Mais elles ont considéré ce que Dieu voulait qu'ils puissent voir. Nous chantons toujours ici les cantiques en disant, jusqu'au bout, je veux te sauver. Mon frère et ma soeur... Jusqu'où tu vas suivre les Seigneurs Quand tu dis jusqu'au bout, il faut que tu comprennes ce que cela veut dire en disant « Seigneur, jusqu'au bout, moi ici, je veux te suivre. » Ces sœurs-là l'ont vraiment suivi. Jusqu'au bout. Même abandonner les gouvernements et les hommes, ils n'ont pas regardé à l'ignominion, mais prie pour avoir à Suivre ces Jésus abandonnés. Vous êtes de malade en fait. Or, tout homme va être honoré. Il va avoir la considération de groupe. N'est-ce pas vrai Mais n'ont pas regardé cela. Joseph est venu. Ils l'ont suivi juste à voir où est-ce que le corps était déposé. Les autres n'étaient pas là. C'est eux qui ont pu voir. Et chrétiens, mais si, regardez bien. Il le verset suivant, verset 56. Et après avoir vu le corps déposé, et s'en étant retourné, elles préparèrent des aromates et de parfums puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi Amen, Amen. le Seigneur n'était pas venu pour abolir la loi c'était cela frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons comprendre ce que le Seigneur a fait et ce qu'il fait pour nous afin que nous puissions réellement comprendre ce que c'est que la perfection que Dieu cherche à vie, C'est quand même bizarre, non hein? Ils sont restés là, ils ont attendu effectivement que le sabbat puisse passer. Et pourtant ils pouvaient partir le même jour pour le faire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont attendu jusqu'à ce que le sabbat puisse passer, comme la Bible dit, selon donc la loi. C'est ainsi que, au chapitre 24, on nous dit donc, après donc le sabbat, le premier jour de la semaine, donc, si c'est Sabbat qui est donc, donc le samedi, le premier jour de la semaine, ça doit dimanche. Des donc, des ils sont endormis, et oui. pendant qu'ils restaient là, le jour de Sabbat, leurs pensées étaient toujours tournées vers celui qu'ils oui. aimaient et qui était là, là, dans un corps déposé quelque part. Donc, pendant que les autres dormaient en paix, dans la joie, leur cœur était dans la tristesse. Ils voulaient faire ce qui était nécessaire pour que ce corps-là soit gardé, en fait. C'est pour ça, ça au moins pour embaumer ainsi les cieux. Alors là, maintenant, ils sont donc partis avec ces aromates, effectivement, avec empressement, pour aller faire le service qu'on fait pour le corps. Alors, les grands matins, et lorsqu'ils ont, verset donc premier, dis donc, et contendant les aromates qu'ils avaient donc préparées, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les Mais de vous à leur place, frères et sœurs, c'est que ces sœurs sont parties. D'abord, c'était le vendredi soir, et le samedi, donc, ils ne pouvaient pas aller, il avait bien le temps qui s'est passé, donc, donc, ils avaient les aromates préparés pour aller embaumer le corps, effectivement. Et alors, le dimanche matin, ils sont sortis avec les aromates en main, pour aller embaumer celui dont ils savaient, ils savaient qu'il était mort, et pour nous, c'est qu'on va embaumer pour que le corps soit préservé ainsi, donc il est mort les disciples déjà, étaient déjà partis, hein, là en cours sur la droite de Parce que bon, le maître, il, il, il est mort, il n'y a, a plus d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Si vous suivez. Donc, pour les disciples, il n'y avait pas d'espoir. Mais ces femmes ici, ils ont suivi jusque dans le tombeau avec un roman de Vétinot. Ils n'ont pas dormi bien la nuit de samedi, ils voulaient six mois dimanche parce que nous voulons nous occuper de ces corps-là. Parce que d'ailleurs, vivant. Ils se sont rendus compte de ce que c'est Jésus. C'est Jésus était pour moi. Même si le peuple ne le reconnaissait pas. Mais moi, je connais qui est ce Jésus. Amen. Moi, je connais ce que cet homme-là a été pour moi. Mon frère et ma soeur, l'influence d'un autre qui agit sur ta vie, pose-toi la question est-ce que Jésus qu'est-ce qu'il vaut pour toi a-t-il une valeur particulière pour toi ou bien c'est jésus est considéré par toi comme les autres le considèrent aussi quelle est la valeur dans ta vie que toi personnellement pas l'église, pas le groupe de gens, pas ta famille mais toi personnellement, quelle est la valeur que, que tu as -tu à ce Jésus, Jésus dans ta propre vie à toi. Parce que cette femme-là, elle savait quelle était la valeur de cet homme-là qui était accouché. Ce n'était pas une chanson comme on chante aujourd'hui. Mais pour eux c'était quelque chose. C'était une question de vie. Hein. Parce que suivre ce corps-là que, que les salariés ont condamné, que même le gouverneur a condamné, Prenez le suivre, parce que ça c'est un corps qu'on ne touche pas. En plus, en plus, regardez très bien, frère. Ce qui est qu encore terrible, c'est que dans l'autre dans, parole, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans Jean dans Luc, effectivement, ils avaient mis des gardes là. Donc vous dites bien que les soldats, l'armée est là. Toi, frère, toi soeur, on dit que les soldats, l'armée sont là pour garder effectivement ce corps-là qu'on a méprisé. Et toi, tu t'élèverais le matin. Oh que Dieu soit venu. Avec sa là Pour ce corps-là, il faut qu'il y ait quelque chose Amen. en soi. Hé, hey, c'est si Jésus qui avait présenté beaucoup plus que la vie de cette femme. oui, oui, oui. oui. Sur mm -hmm. et vous savez, la compréhension qu'ils avaient, mm -hmm. l'amour la, la, qu'ils avaient à l'endroit de ces Jésus, vous frère et ma soeur vous n'êtes pas comparables à ceux des autres qui les voyaient. Amen. Parce qu'à à ce ah, vous dit, il avait guéri beaucoup de malades. Amen. Il a fait du bien à beaucoup. Amen. Mais où étaient ces beaucoup-là Où étaient ces beaucoup-là Ces jours-là, ces beaucoup-là étaient comme ceux qui l'ont rejeté Amen. Mon frère et ma soeur, il ne s'agit pas de suivre l'influence de quelqu'un, ni d'un groupe ou de ce qu'on dit, non, mais il s'agit de toi, toi par rapport à lui, qui est Jésus pour toi. Il a posé cette question à ses disciples en disant Mais qui dites-vous donc que je suis moi le fils de la les uns disent, les autres disent. Vrai? Mais vous, qu'est-ce que vous dites Pour toi, qu'est-ce que Jésus de la Bible représente Est-il une religion pour toi aujourd'hui qui est-il vraiment pour toi On nous a parlé de la révélation nous savons qu'il est Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vraiment, quelle est la valeur qu'il a C'est vrai, le Dieu Tout-Puissant, tu connais ça comme une sorte de notion d'enseignement. Dans la tête, pour toi. C'est la révélation qu'il est Dieu Tout-Puissant. Mais en fait, quelle est la valeur qu'il a vraiment pour toi jésus C'est Jésus-là quelle est la valeur qu'il a pour, quelle est la valeur que tu l'attribues dans ta porte parce que ici si, c'était au péril de leur vie Amen. oui mon frère et ma soeur. même ils n'ont pas tenu compte de l'honneur qu'ils qu pouvaient avoir deux par rapport à ce qu'ils regardaient parce que la, le mépris, la haine qu'on avait de Jésus pour le rejet, là, tout ce que les gens parlaient du de mari, de effectivement, ils n'ont pas tenu compte de cela parce que, quand on voit la manière dont ils, les choses se sont passées, elles se sont levées. Et comme la Bible dit, ils sont restés là le samedi parce que la loi disait qu'il fallait respecter le sabbat. Tout le monde pouvait être là, effectivement, respectant le sabbat. Ils ont respecté ce sabbat. Mais ils n'ont pas bien dormi la nuit. Alléluia. Ah non. Parce que regardez très bien, frère. Quand Joseph a pris les corps, effectivement, ils ne sont pas allés très loin. Ils ont suivi les corps. Qui peut suivre le corps de celui qui l'aime et qui sait que tout quelque part et qui dorme en paix Non. Pas possible. Alléluia. Non non non non, non, non, non, non, pas possible. Donc, vous dormez, vous voulez que le lendemain soit pour que vous ayez voir ces corps-là. Amen. Amen. Et le matin, vous savez quand même que les Sanhedrin les, les, les et tout ça avaient donc décidé qu'on mettait des gardes. Vous vous souvenez Amen. Amen, ah, bien sûr. Mathieu, vous le dites, hein, avait placé des gardes. Elle savait Il y avait des gardes. Elles se sont levées. Sans tenir compte qu'il y a des gardes de la Sans tenir compte qu'on peut aussi m'arrêter. Je suis une ombre de ceux-là. Parce que Pierre de l'autre côté là-bas. Il dit, mais tu es l'univers, non Il dit, mais ton langage t'est trahi. C'est vrai, non Alleluia. Après, Alleluia. Mais c'était un risque. Alleluia. Elles n'ont pas. Vous savez, frères et sœurs, nous asseyons dans nos assemblées. Nous écoutons la parole de Dieu. Les habitudes s'installent, frère. Mais vous ne voyez vraiment pas ce que Dieu est. Alléluia. Un jour viendra. Vous pleurez, frère ça sera trop tard vous pleurez ma soeur ça sera trop tard parce que chaque jour que Dieu te donne l'occasion de mmh. pouvoir t'enseigner d'apprendre la parole et en fait c'est devenu pour toi comme une musique en chante, qui sonne bien dans les oreilles et puis après on s'en mais vous n'avez jamais pensé à une chose. Qu'un jour viendra, il y aura un jugement. Est-ce que vous savez Je veux maintenant vous poser une question. S'il si doit y avoir un jugement, eh bien, comme dans toutes les nations, il faut qu'on puisse te juger, c'est sur base d'un code civil, non Alléluia N'est-ce pas vrai Le juge ne va pas juger comme ça. Non. Il faut qu'il y ait le code qui est là. Et puis il base de l'article que tu as brisé, l'article dit ça, ça, ça, ça. ça la présence, c'est ça. N'est-ce pas vrai, pas vrai Amen. Et si toi et moi, comme l'indiqué, nous devons passer par les jugements. Si l'homme va être jugé. Quel est l'instrument le sur lequel Dieu a été le a de Quel est le juge Parce qu'il est le juge suprême. Quel est l'instrument sur lequel Dieu doit-il se baser pour juger Lequel le Voici, Amen. Amen. voici l'instrument. Aujourd'hui, vous souriez. Aujourd'hui, vous vous moquez. Vous dites, vous êtes assis là. Mais oui, ça ne me plaît pas. Je trouve ceci, si, il n'y a pas de problème, mon frère et ma soeur. Mais il viendra un jour où tu pleuras. Pour n'avoir pas vraiment prêté attention à ce qui est dit dans cette parole. Pour n'avoir pas respecté, mon frère et ma soeur, le principe de cette parole que Dieu a dit ici. Et ainsi, dans un lieu où la parole de Dieu est Amen. Amen. La grâce que Dieu est en code, mon frère que Dieu est ma soeur, ce que la Bible dit mon je ne pas ce jugement. jugement les jugements commencent où? par la maison de Dieu il faut d'abord que tu acceptes pas ce qu'il regarde frère c'est sur base ceci que Dieu vous parle, n'est-ce pas jugement. si déjà toi tu es jugé ici et que toi tu as fait la sentence de Dieu maintenant Dieu te justifie Amen. ici ils n'ont plus de jugés là -bas. Alléluia! Amen. Oh mon frère, Amen. oh ma soeur, oh. nous devons vraiment prêter attention et comprendre l'importance de ceci aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Hier si aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu, et que Dieu t'accorde à ton Dieu est touché. Amen. Et que tu te réponds. Mon frère et ma soeur. Dieu te justifie. Alléluia. Amen. Parce que la parole est venue. Amen. Tu as entendu la sentence. Amen. Tu as dit, Seigneur, je me réponds. Amen. Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, ce que les hommes n'ont pas compris, pourquoi le sacrifice de Golgotha alléluia, alléluia. est d'une très, très, très grande importance. Allé. Sur cette terre, mon frère, dans ces mamans. Et pourquoi ça sert à rien L'homme est mort. Comme les catholiques font des messes, des prières. Ça c'est la rien. C'est quand l'homme est vivant qu'il peut obtenir le pardon de Dieu. Parce que si Dieu t'a pardonné ici, tu n'as plus besoin de pardon. Un seul pardon suffit. Par une seule enfant Il s'est offert pour toi. Alléluia. Et la Bible dit par une seule offrande, nous avons obtenu Amen. une rédemption éternelle. Amen. Amen. Et le sang de Jésus-Christ nous mmh. mmh. mmh. purifie mmh. toutes les mmh. péchés. Mmh. Sans mmh. effusion de sang, mmh. Mmh. il n'y a pas de pardon. Mmh. Mmh. Pour que le pardon nous soit accordé, mmh. alors il faut qu'il y ait le sang. Mmh. Amen. Amen. Oh, Hmm. C'est cela ce qui s'est passé Et à la croix de où Tous les salaires n'ont compris absolument rien. Quand Jean l'a regardé, il a dit Voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de l'homme. Ce sang-là qui a été versé c'est le sang qui a apaisé le cœur de Dieu ce sang a stoppé la colère de Dieu aujourd'hui vous voyez les gens se permettent de faire n'importe quoi et vous savez pourquoi que Dieu ne, ne frappe pas directement. Alléluia. Vous savez pourquoi Alléluia. Parce que nous sommes dans Alléluia. un temps favorable. Cet temps favorable, c'est le temps qu'on appelle le temps de la grâce. Alléluia. Mon frère et ma soeur, moi, moi votre frère, tout ce que j'aurais demandé à Dieu, c'est de vivre dans un temps comme celui ci Vous savez ce que la grâce veut dire. Vous savez ce que la grâce veut dire Parce que la Bible nous fait savoir que nous sommes au temps de la grâce. Et c'est le temps favorable. Et vous savez cela, non Amen. Oh, Regardez, frère. il y a aujourd'hui, où nous parlons, sur le trône, le trône quelque chose qui a été déposé c'est le sang puisque le sang a été déposé alors on l'a appelé le trône de grâce parce qu'il y a le sang et quand Dieu voit ce sang là c'est comme cela que nous avons obtenu le pardon de nos péchés le pardon de nos mamans. Parce que c'est ça qui a été versé, lorsque 000 moi je l'accepte, je reconnais ce que Dieu a fait pour moi. Le Le grâce, la grâce, la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. La grâce est ce que Dieu a fait pour toi. Puisque toi et moi ne pouvons pas obtenir le pardon, Dieu est venu nous offrir le pardon. Est-ce que vous suivez? Amen. Le Dieu du ciel! est venu lui-même pour te donner le pardon le pardon dont tu avais besoin pour que tu ne passes pas au jugement mais que de maintenant déjà tu sois justifié. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes justifiés par la foi en Jésus Christ. Donc, si nous sommes justifiés, ça veut dire que c'est comme si nous n'avions jamais péché. Donc quand Dieu te regarde, il voit que le livre est tout blanc. Mais avant, il était beaucoup écrit dedans. Ce que tu as fait, ce que tu as promis, tout cela a été gardé. Mais lorsque le temps est venu, les saints été versés. Tu es venu sous ces saints. Alléluia. Tout a été effacé. Alléluia. Qu que vous compreniez ce souffle. C'est vous, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, Voici ah si, tout ça sera devenu nouvelles. et cela ne vient pas de toi, mais de Dieu lui-même, le sang. Ces deux sœurs qui, qui étaient là, qui l'a là, effectivement, elles se sont levées le matin, sans tenir compte, effectivement, des, des instructions qui étaient données aux gardes, gardes, sachant que les gardes étaient de l'autre côté, la bas dans la pierre, la droite, pour que personne ne s'approche. Mais <coughs> n'ont pas pensé à ça. <coughs> elles ont pensé à ce qu'elles avaient dans leur cœur pour faire pour cet homme de Galilée, ce corps qui était là, là Ils savaient il savait que lorsqu'il était vivant, cet homme-là qu'on a abandonné là, quand il était vivant sur la terre, lorsqu'il marchait, quand j'étais malade, il a porté ma maladie. Amen. Alléluia! Quand j'étais possédé par des démons, Amen. les hommes me fouillaient. Mais quand Jésus est venu, il a ôté les démons. Mon frère et ma soeur, Alléluia! N'oublie jamais ce que Christ a fait pour moi. Amen. Amen. Amen. Alléluia! Alléluia! Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Ne vous pas savoir que nous ne sommes pas entrés dans, dans ce qu'on appelle des, des, des, des, des, des, des, des associations ou des jeux, des, des, des, des familles, des communautés. Non. Mais nous sommes entrés dans la foi du Seigneur, en fait. Et que nous sommes entrés dans les choses qui sont réelles. Toi, en tant que fils. Vous savez, c'était aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas où j'étais. Je à mon précieux frère, là, oui, je pensais à lui. Je crois que c'était hier. Je pensais à lui Et je marchais à ce moment Je ne sais pas où j'étais. Et puis, de coup, une pensée me finit. Je regardais le ciel et je regardais. J'ai dit Seigneur Jésus. C'est quand même extraordinaire. Il dit, tu es le Dieu très haut. Tu es vraiment le Dieu tout-puissant. Et puis j'ai dit, mon sauveur, le créateur du ciel de la terre, c'est toi. Avant toi n'a pas été formé. Tu demeures le Dieu tout-puissant. Et je me suis regardé. J'ai dit, oh sauveur, moi ici. Je suis fils de Dieu ah, oh je sais ah, quoi le... Seigneur, je suis un fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Regardez la grandeur de ce Dieu. Et je me suis regardé, j'ai dit Toi, grand, toi, tu es Dieu, Dieu es-tu, oui, et tu as fait de moi un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. -ci. Mais la Bible dit que nous sommes nés. Donc moi, ici, je suis né de Dieu. Amen. Amen. Toi ma soeur, tu es né de Tu es née de ton père naturel. Amen. Mais aujourd'hui, ton père naturel n'a plus de pouvoir sur toi. Pour moi, pour moi, Parce que la Bible dit, Amen. Amen. à ceux qui l'ont. Oui, oui, oui, oui, si je suis né d'un homme, je suis un homme. Si je suis né de Dieu, je suis Dieu, un petit Dieu. Parce que nous le sommes, mon frère. Et nous avons le pouvoir en tant que fils et de Dieu.